qui connaissent les gars c'est à tous à toutes folie Ceux qui ont connu le signe au début c'est un bon bon bref aujourd'hui on va du coup demander maintenant aux hommes parce qu'on a fait la version fille on demande du coup aux hommes si du coup ça, ça les dérangerait de faire l'amour avec un puceau euh, non mais putain pas puceau vierge putain. les gars alors aujourd'hui tout simplement on va du coup demander du coup aux hommes si ça dérange de faire l'amour avec une vierge parce qu'on a fait la version inverse où on demandait aux filles si du coup avec des puceaux ça les dérangerait ou pas c'est parti Bonjour monsieur, vous allez bien Ça va et toi Ça très mon sandwich hein Ouais, pas mal. Ce poulet curry non Juste poulet. Hum, ça a l'air bon. Tu veux goûter Est-ce que tu préfères les hommes ou les femmes Ok. Mais attends, mais on jamais Eh, mais on jamais C'est trucs vraiment sur les relations hommes-femmes. Monsieur, attendez, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur Monsieur, monsieur, Non, Monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, monsieur, Bonjour, bonjour, monsieur Bonne année Non, monsieur, bonjour Bonne année Attendez, attendez, monsieur, du coup Monsieur, attendez, j'ai une question, monsieur Vous me lâchez Vous avez un très bon look, moi j'aime bien Super, c'est gentil, merci beaucoup Alors, monsieur, c'est une question un peu osée, mais il faut être honnête, monsieur Ok, ouais, ça marche Très bien Alors, monsieur, est-ce que ça vous dérangerait de faire l'amour avec une femme qui est vierge Ça vous dérangerait de faire l'amour à une femme qui est vierge c'est quoi qui est vierge Ouais, Faut dérange ou pas euh, Je sais pas, ça dépend de la situation, mais euh. Ah, vous êtes ah. plutôt ok alors Hein Vous êtes plutôt ok Je sais pas que, mais pourquoi C'est quoi le. Et monsieur, est-ce qu'auparavant vous avez déjà fait des choses avec les femmes vierges Je suis désolé, j'ai pas du PSG par contre. Monsieur, mais entre. Ah, monsieur, venez, bien, mais là je sais pas. Dit, là désolé. pas. J'ai pas du PSG. Oh, monsieur, mais on est ensemble ou pas Franchement, honnêtement. C'est un peu bizarre, mais. Ouais. Et franchement, non, pas forcément. Pas forcément. Ouais. Ok. Y'a pas de problème, hein, tu sais. À une femme qui est vierge. Une femme derrière un vrai, non D'accord, ok. Franchement, non. Franchement, non. En plus, t'as vu, y'a un truc qui est bien, c'est que t'as vu quand la meuf elle a les yeux verts, y a pas de comparatif. Ça veut dire que même si tu fais du sale ou tu fais pas du sale, ouais. T'as capté. <rire> Mais... Non mais après, comme... mais après tu vois on n'est pas là pour juger tu vois Après ouais. même si elle même si a repassé tu vois c'est pas grave en, en vrai de vrai Mais, mais, ouais, mais après tranquille franchement tranquille euh, Ça dépend quel âge elle a Ça dépend à ah. mon âge si elle a 20 ans ça passe ouais. En dessous de 20 ans ça commence à être chiant Vous savez quel âge sont sans indiscrétion Moi j'ai 24 Ok bon ça va d'accord ouais. Ok Est-ce que toi ça te dérangerait de faire l'amour avec une femme qui est vierge Bah, ben, vu l'âge que j'ai, ouais. si je fais la moi avec une femme qui est vierge, j'espère que ce sera une meuf de mon âge. Ouais. Si c'est une meuf plus jeune, non. T'as quel âge, vite fait, sans moi inscrite. 25. 25. Ah, oh, mais il y a aussi des femmes qui sont encore vierges. à 25 aussi Oui, ils sont D'accord, que ouais. si c'est une meuf qui a mon âge. Faut voir. Faut, faut, faut voir, voir. D'accord, ok. D'accord. Ça dépend de la fille Je sais pas. Moi, je préfère quand il y a quelqu'un qui est déjà passé. C'est trop de responsabilité. Euh... Je sais pas. D'accord, ok, monsieur. Ah, ouais. ouais. Parce que vous êtes bizarre. le premier à nous dire ça, monsieur. C'est vrai Oui. Ah, ah ouais, mais moi, la virginité, c'est pas trop important. D'accord, ok, monsieur. Non, du tout. Tu te dérange pas Non, pas du tout. Ok. Pourquoi? Pourquoi t'as un sourire bizarre, là Non, mais non, non, non même pas. Même hein. pas même ok. okay. Est-ce que, du coup, ça vous dérangerait de faire l'amour avec une femme qui est vierge Non. Vous êtes sûr Ouais. D'accord. Avec une femme qui est vierge Non. Ok. T'as un sourire, toi aussi. T'as un beau sourire. Non, je hein. cache <rire> Bah non, enfin je comprends pas la... Parce qu'il y a des hommes qui disent que c'est un peu, de, un peu on va dire, dérangeant parce que du coup, euh, c'est la première fois, il y a beaucoup de responsabilités, il y a plein de critères. Oh là, non, pas du tout. Vous, après, euh... bon, moi, je suis maqué, donc j'ai aucun... Oui. Voilà, la, la question, elle se pose pas. Mais après, je me suis jamais posé la question en rencontrant quelqu'un, si oui. elle était vierge ou pas, et si euh, j'aurais une responsabilité ou autre. C'est euh, okay. juste du plaisir. Et puis après, euh, tant que euh, tout le monde est consentant, euh, il n'y a aucune responsabilité pour moi à avoir. Euh, si c'est ma femme, non. Si c'est ta femme, non. Mais c'est une fille. Euh... Je réfléchirai à la question. Je suis honnête. Je réfléchirai. Tu chier, d'accord, ok. Ouais. Du coup, tu as déjà fait des bails avec mmh. une femme vierge. Oui. Non. Jamais. Moi, non, non. Okay. Moi, c'est jamais arrivé. Et tu veux ou pas? Vends-toi. Ben... J'ai <rire> Mais si ça doit arriver, ça arrive. Ah, pas, ça tu arrive vois pas, après. Voilà. J'ai pas de complexe. Forcément, par rapport à ça. ça Mais bon, vas-y, il y en a quand même mmh. qui sont psychés par rapport à ça, tu vois. Ah ouais Tu vois le délire, ouais. ah, ok, Ce psyché, de mmh. ouf, quoi. Et du coup, est-ce qu'auparavant, vous avez déjà fait des choses avec une femme qui est vierge Auparavant, auparavant. Mmh, non. Non, d'accord, ok. Donc si, prochainement, l'occasion se présente, vous, vous, vous serez tenté Oui, ça, okay, okay. ça, ça, ça m'était bien. Oui, okay. <rire> ça <marche. rire> Est-ce que du coup, tu as déjà fait des bails avec une femme vierge ou pas Ouais franchement ouais en plus euh, la plupart en fait de mes meufs que j'ai eu avant ouais. genre elle était vierge tu vois mais après tu vois faut respecter aussi tu vois genre c'est pas parce que genre elle dit euh, par exemple tu vois qu'elle est vierge que tu sais faut forcer ou un truc faut en vrai faut respecter tu vois ouais. parce que c'est important tu vois c'est ça la première fois et tout Normal, ouais. Mais après voilà moi ça me dérange pas tu vois Euh ouais ma première fois quoi Ok j'ai fait la première fois avec une vierge okay, bon, hein, comme plus ah, le début Voilà c'est ça beau. exact ouais. okay. Exact Moi bon, je te remercie hein Pas de problème Est-ce que du coup toi avant tu as déjà fait des bails avec des femmes qui sont vierges Ouais Et t'as aimé ou pas Ouais. On sent que tu as aimé, hein. <rire> on sent le sourire là, euh, dans le coin, tu vois, on le sent, ouais. Mais c'est surtout euh, à l'époque où moi-même je perdais ma virginité. Ah, donc c'était en plutôt. même temps, donc ouais, c'était beau. Voilà. C'était beau, ouais. C'était pas euh, récemment avec des petites jeunes ou autre, quoi. T'as droit, tu sais, je sais pas, de juger, hein. Non, ton ouais. calme, hein. c'est pour YouTube, donc. <rire> voilà, je YouTube, lieu, tu vois, Non, jamais, d'accord, ok. C'est peut-être oh. un, un. Comment on l'appelle Ouais, je sais pas, pourquoi Peut-être que c'est oh. le destin, hein. Ouais, c'est comme ça, voilà, c'est la vie, ouais. Voilà. Exactement. Bon. Oui. T'as aimé ça va Ouais, c'était cool. Ouais, bah ouais. Ouais, ouais c'était bien, en fait ouais, bien. Ouais, ouais. ouais. ouais. c'était bien. doux, tranquille. C'est tout ouais. hein Ouais, bah, je te remercie. Hein. Ouais, c'est normal. Auparavant, vous avez déjà fait des choses avec une femme qui est vierge. Auparavant. Oui, oui. D'accord. Vous avez aimé Oui, pour <rire> vrai. Ouais. T'as aimé ça va Ouais. Ouais, quoi, ce ouais, là, ouais. Hein, ouais, ouais, pas... ouais. si, c'était bien. C'était bien. C'était bien. Pas des bails avec une femme qui est vierge. Auparavant Non. Ah, jamais Non, jamais. Ah, d'accord, ok, bon. Bah, si l'occasion se présente. Tu serais tenté. C'est là où je te réponds, je te dis, je réfléchirais. Tu réfléchirais pas vraiment. Mission, ouais. Voilà, c'est là où. Ok. D'accord, ok. Merci d'avoir visionné la vidéo. Bon, mettez un pouce bleu, un commentaire et dites dans les commentaires si ça vous dérange ou pas. Faut le dire, hein. Si vous ne dites pas, je vous frappe.